J'ai une image dans mon dossier PearlTrees que je veux insérer dans un fichier LibreOffice. Donc J'ai cette image, je vais commencer par aller en bas à gauche dans le menu démarrer. J'écris Libre comme LibreOffice. Je vais le sélectionner, c'est le bleu LibreOffice Writer. Ça va prendre un petit peu de temps pour s'ouvrir. En fonction de ce que j'ai déjà configuré, différentes choses peuvent s'ouvrir. Je regarde bien ce qui se passe. Là, vous voyez, ça a pris du temps déjà. Surtout, je laisse l'ordinateur faire ce qu'il faut sans rien toucher moi. Sinon, c'est ça qui bloque les choses. En fait, ça prend du temps d'une part parce qu'on est en réseau, d'autre part parce qu'il y a différentes bibliothèques, là, différents modules qui se chargent. Je laisse les choses se faire, même si j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. En fait. Derrière, il y a des choses qui se qui se font. Alors là, donc le fichier semble s'ouvrir, mais il n'y a encore pas tout. Je continue à le laisser faire sans rien toucher d'autre pour pas contrarier ce qui est déjà laborieusement en train de se faire. Par exemple, là, il y a l'astuce du jour. Je décoche et je dis OK parce que j'en ai pas besoin il y a « Aidez-nous à améliorer le libre Je pointe pour l'enlever, je n'en ai pas besoin. Euh, ce fichier qui s'ouvre là, il s'appelle encore « Sans nom ». Je le vois en haut à gauche. La première chose à faire, c'est de l'enregistrer pour que s'il y a un souci, ce soit enregistré. Donc « Enregistrer sous ». Je vais dans mon dossier personnel, et là, je peux aller par exemple dans ⁇ Devoir ⁇ C'est un fichier .odt. Je double clique à l'intérieur pour laisser ce ODT et changer son nom. Donc là, par exemple, c'est test 3 juin. Euh, et je mets mon prénom. Enregistré. Il faut éviter de mettre des espaces, des accents, etc. dans un titre, en fait. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, sans accent, et avec le petit tiré en bas. Je commence à écrire mon, le, le, ce que je suis en train de faire. et Je vais penser régulièrement à appuyer sur CTRL-S pour sauvegarder mon travail. Par exemple, ici, ce début, je veux le mettre, le formater d'une manière particulière. Je veux le centrer, je vais cliquer sur l'icône Centrer. Je veux changer sa couleur, ici c'est l'icône, pour changer la couleur du texte. Je l'ai mis en vert par exemple. Je veux le mettre en gras, ici c'est l'icône pour mettre en gras. Je veux changer la taille de la police, c'est ici. Je veux changer la police de caractère, par exemple en en mettant comique. Et je double-clique à l'intérieur, ça y est. Je veux... Maintenant insérer l'image. Donc je vais dans Insertion, Image. Vous voyez, ça prend encore du temps. Je le laisse faire. Mon image, en fait, moi, je l'ai déjà mise dans mon espace personnel. Donc dans U, dans Mes images. Si ce n'est pas le cas, il faut aller les mettre là. Et donc, je viens sélectionner l'image que j'ai prise de mon écran d'ordinateur. Je clique à l'extérieur pour que les petits points s'enlèvent là, sinon ça va tout s'effacer. Je peux euh, remettre en forme ce nom, par exemple le mettre en italique. Et puis je peux continuer mon travail euh, par la suite en allant en bas. Je pense encore une fois à faire CTRL S pour sauvegarder mon travail. Voilà, vous voyez, il est en train de se sauvegarder. Là, j'ai l'impression que c'est bloqué. Non, c'est juste qu'il est en train de se sauvegarder. Là, tout est grisé. Vous voyez, ça ne répond pas. Et ça y est, j'ai rien fait. Mais là, maintenant, je peux continuer à travailler. Donc, pensez bien, euh, surtout, à ne pas vous énerver quand euh, ça ne marche pas bien. Je vais maintenant l'exporter en PDF pour le mettre sur Pearl Trees. PDF, c'est un format, du coup, qui ne change pas. Je viens le mettre dans U, puis dans mes devoirs, et vous voyez c'est la même chose, sauf que c'est .pdf. Je l'enregistre. Ça prend encore du temps, c'est marqué ne répond pas, je ne touche à rien. Sauf que maintenant, effectivement, je peux retourner dans trees dans le dossier que je veux utiliser. Je vais dans mon ordinateur, dans U, dans devoir, ah, et là, il n'y a rien. Mais plutôt que de m'énerver, je réfléchis, ah, j'ai pris image. Et ce n'est pas une image, donc il ne la trouve pas. Il ne trouve pas d'image. Je vais dans fichier, je reviens dans mon ordinateur. Et là, effectivement, devoir, et là, vous voyez, on voit bien le fichier PDF, le fichier ODT, c'est donc le fichier PDF qu'il vaut mieux mettre dedans. Je le laisse arriver, encore une fois ça prend du temps, tant qu'il y a des trucs grisés là, c'est que le fichier n'est pas arrivé complètement correctement. Ça y est, là il est arrivé, je peux éventuellement changer le nom et par exemple mettre une majuscule et un accent sur le I de Cécile.